Donc une fois que les enfants ont appris plusieurs chansons Ou alors s'ils sont plus grands dès le départ Une chanson qu'ils adorent aussi C'est une chanson à tiroir À tiroir ça veut dire que c'est la même structure Et que seul le vocabulaire change Donc ici ça permet d'apprendre Les jours de la semaine Et du vocabulaire Aires contra mamio Donc je vous montre la structure guitare Aires contra mamio Te mamie, oh, un torno te que plou, un torno te mamie, oh, un torno te que plou. Aïe, ah. reste contre ma mie au dimanche, qui s'en a ah. vendre et de l'ars. Marlar, lu, marlar, lu. Aïe, ah. reste contre ma et après donc ça continue comme ça donc je conseille de commencer au tambourin donc aires contra mamio di lune che senana va vendre des mars, dimar nana va vendre des lars après et des lèbres, di joe des bio di vendre des cendres di sata des pasta di menche des pencha. et tout le reste c'est pareil donc Pareil que je vous ai déjà montré, le temps en l'air et le temps là. En l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Ok Aïe... Aïe... Aïe, réscontra ma mio, di lù, Que se n'en avovendre et defu, lù, funto, En torno te ma mio, en torno te keplou. En torno te ma mio, en torno te keplou. Aïe, réscontra ma mio, di masse, et c'est n'en a vos vendres de la Marlar, l'une fin, te En d'or, mamie, on entorno te queplo, on te mamie, on tourne, notre queplo. mamie ma qui et c'est un a vos vendres de lèvres, maître, lèvre, Marlar, l'une fin, tout. En te mamie, on tourne, notre queplo, te mamie, on tourne, Faire un trama mio di Gio, che se non avevo vendre di Bion. Gio, Bion, me celebre marlar lui funto. Intorno te, mamio, entorno a te che plou. Intorno te, mamio, entorno a te che plou. Aire reste contre ma mère, di vendre, qui se vendre, de vendre, de s'en vendre, j'ai eu un peu en tout te, en tout en te temps, en en en Sata pasta, vendre, cendre, jo, jo, Me la, lune, tunt, tôt. Oh. En torno te, mamie, oh, en torno te, que En torno te, mamio, oh, en torno te, <laughs> Il répondra ma mille menche, dimanche. Mais ça n'en vendre et des penches. Mince et penche, ça te passe à vendre. C'est un réjouio, mais célébrer mal la rufunto. Et tournote ma mille, et tournote que plo. Et tournote ma mille, et tournote que plo. Pom pom. Imaginez-il était chaud, Le travail de mémoire, le travail de pas se tromper. Même moi, je me suis un peu trompé. Donc pour dire qu'il faut vraiment s'entraîner. Et ça, c'est hyper bon en plus pour la concentration. Ils adorent. Ils adorent.